Salut à tous, bienvenue à la guerre Chaud de Bretagne, nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener bosser ici chez Traiteur de Paris en compagnie de Jessica. Bonjour Jerry. Salut Jessica, ça va Très bien. Alors qu'est-ce qu'on va fabriquer ensemble Des petits fours et des macarons. Waouh, je sens que ça va être encore une vidéo gourmande. Et oui. Bon, et toi, ton job ici Contrôleuse qualité. Allez, on va bosser Ouais, je te donne ton équipement. Allez, et c'est parti Go Alors toi, Jessica, comment tu fais ton contrôle qualité tous les jours alors mon contrôle en qualité, je vais le faire euh, de façon à vérifier que le produit soit conforme à nos exigences. Okay. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire ici, Jessica Là, on va contrôler que le produit soit conforme, donc euh, la po le poids, la taille, le visuel. Et vous ne faites pas que du macaron ici Non. Je vois des petits fours aussi. Voilà, on va avoir du Super petit four bon. euh, sucré ou salé. D'accord, c'est magnifique. Et bon. également de la verrine. Toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job Ce qui me plaît, c'est euh, le fait que ça change tout le temps. Euh, ce n'est pas routinier. Tous les jours, voilà, on va avoir un nouveau produit, on va avoir quelque chose de nouveau à, à mettre en place, un process à suivre qui va être différent. Il y a des innovations en permanence Tout à fait. Okay. Mais on garde toujours les traditions de la pâtisserie française. Et ça fait combien de temps que tu fais ce job, toi Alors, le job contrôleuse qualité, c'est tout récent, ça date de début d'année. Ah oui C'est ouais. évolution. Tout à fait. C'est-à-dire, tu faisais quoi avant alors, j'ai commencé, ça fait un petit bout de temps que je suis là, moi, ça fait 20 ans que je suis ici. Ah, voilà, bravo Ouais, du coup, moi, j'ai commencé, comme beaucoup, opérateur sur ligne. Et au fur et à mesure, euh, j'ai évolué, je suis passée par adjointe chef d'équipe. Après, j'ai eu un poste de chef d'équipe sur la nouvelle ligne Macaron. Et du coup, ensuite, besoin de, faire, euh, de voir autre chose. Et du coup, en accord avec l'entreprise, on a co-construit un bilan de compétences. Okay et où on est sorti euh, la branche euh, qualité. Et donc, du coup, euh, voilà, il y, y avait eu... Euh, L'occasion s'est présentée, il y a eu une créa création de poste. Pourquoi et donc, maintenant, voilà. Avec de du la coup, formation, du coup, à la clé Tout à fait. Et bah, j'avais déjà les connaissances des produits, donc euh, c'est déjà un avantage. Et avant de bosser ici, tu faisais quoi Des études comme... Oui, tout à fait. Quoi comme études Je faisais des études de laboratoire. Ah oui, quand même. Il y avait une petite, de... petite prémisse, ah, okay. quand même. Hein. Mais si on t'avait dit un jour que tu bosserais dans l'agroalimentaire Aurais dit quoi euh, Franchement, comme je suis arrivée directement ici, j'y avais vraiment pas pensé. en fait. Qu'est-ce qui fait que tu es bien dans cette boîte eh ben, Il y a des valeurs humaines, il y a des choses euh, qui me conviennent. Euh, C'est agréable de venir travailler. Et vous êtes combien à bosser ici On est à peine 200 sur le site euh, de la Garche. Alors là, on va faire quoi, Jessica, sur une ligne comme ça On va vérifier euh, la dépose de la framboise. La framboise est dépose à la main Tout à fait. Bon, alors, moi, j'ai envie de mettre la framboise. Pas de souci, on y, y va Là, ta framboise, elle est bien centrée, ouais. euh, elle est bien mise. Donc euh, c'est très bien. Coup, Et un opérateur, vois. gère aussi la qualité de son travail. Tout à fait. Chacun est, est garant de son propre travail. Et donc la qualité, c'est l'affaire de tous au quotidien. Bon, on va aller voir les macarons. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Super tes macarons. Ah ils sont beaux hein Ah ils sont beaux. Ouais. Bon, on en est fiers. Et alors toi, ta journée, comment ça se passe ton rythme de travail ici donc une semaine, je suis à 8h30 ouais. sur 7h, donc 16h15. Et l'autre semaine, je commence à 7h. Tu connais ah. l'usine de terre, quoi, ici Carrément Ah oui De la cuisine euh, C'est ça, de la cuisine, au conditionnement, jusqu'à ce que nos macarons ou nos produits sortent, en tout cas. Euh, oula On va aller au conditionnement. Et voilà nos fameux macarons Et oui, ça y est, on les voit finis. C'est une palette de couleurs. Exactement. Et alors là, tu contrôles quoi Là, c'est plus un contrôle visuel. Parce arriver okay. à ce stade, euh, les contrôles ont déjà été faits par les différents opérateurs. D'accord. Et après, alors ils partent où Alors du coup là, on met sous film et ensuite on étui. Et après, en palette, et ça repart en surgélation. Et après, dans différents pays, dans plus de 60 pays dans le monde. Ah ouais. Bretagne, c'est là où je bosse et tu peux également postuler sur notre site de Fécamp. Moi perso, petit four, on fait également de très bons macarons plutôt sucré. Bon, ça y est Jessica, on est passé en cuisine. Tout à fait. C'est quoi ton macaron préféré Moi, mon petit faible, ça va être pour celui au caramel, au beurre salé. Waouh. Et toi euh, Pistache. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Je peux. Allez, vas-y, c'est le moment. Cette fois-ci. C'est bon, tu peux y aller. Team Macaron. Team Macaron. Mmh. Mmh. Super bon. Je Merci vraiment bien. pour la découverte de ton quotidien. Mais de rien. Et si vous aussi, vous avez envie de venir bosser ici, chez Traiteur de Paris, n'hésitez pas, ils recrutent, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'oubliez pas, Jessica, likez like la, la vidéo, vidéo et, et abonnez-vous. Et mangez des macarons. Bien sûr.